Nous sommes ici au Château de la Ferrière, donc pour les finales du concours Un des meilleurs ouvriers de France classe pâtisserie. C'est donc le terme d'un processus long qui a commencé maintenant il y a presque trois ans avec l'inscription des candidats. Un grand nombre, on m'a dit une cinquantaine, un peu plus de cinquante aux épreuves qualificatives, il y a de très nombreux mois maintenant. Et puis, euh, au terme de ce processus des épreuves qualificatives, c'est final auquel se sont préparés les candidats. L'épreuve de Pâtissier Confiseur s'est déroulée sur trois jours. Donc, euh, la première journée lundi, euh, nous avons eu l'épreuve du chocolat, où tous les candidats avaient à réaliser un chef-d'œuvre en chocolat. Donc ils ont ensuite livré leur chef-d'œuvre au château. Le deuxième jour, ils ont eu un chef-d'œuvre en sucre d'art réalisé, donc uniquement à base de sucre. Et troisième jour, euh, épreuve de dégustation, et ils ont quatre dégustations à, à réaliser. Donc cette année, on a un niveau euh, exceptionnel. Euh, je trouve que les buffets sont magnifiques. Euh, tout le monde a, a fait un travail euh, très, très beau. Et les candidats, entre la sélection et la finale, ont beaucoup progressé. Sur ces 230 métiers ouverts au concours, c'est le meilleur de l'excellence française dans tous ces métiers qui est en train d'exprimer ses talents pour montrer à la France que tous ces métiers sont aujourd'hui incarnés par de, de, de très beaux, de très jeunes talents aussi. Et c'est un signe très encourageant justement pour, je dirais, le renouveau des professions qui sont, on le sait, en pleine mutation. Alors la Chocolaterie de l'Opéra est un fabricant de couvertures de chocolat. On est un spécialiste des matières premières et c'était pour nous une évidence que d'être partenaire de ce concours. Les valeurs principales qui animent les candidats sont des valeurs de créativité, d'excellence technique... Et ces valeurs, nous-mêmes, nous les appliquons tous les jours pour la réalisation de nos matières premières. Beaucoup des candidats qui sont présents aujourd'hui sont des personnes que l'on connaît personnellement depuis longtemps. On a voulu les accompagner jusqu'au bout de leur rêve. Le concours du meilleur ouvrier de France, c'est un aboutissement pour, pour, ces pour ces personnes. Et c'est fondamental pour nous d'être présents à leur côté jusqu'à la réalisation de, de ce rêve.